Dans cette vidéo, nous allons illustrer à travers trois exemples comment il est possible de calculer un produit de deux décimaux avec une multiplication posée. La première technique que nous allons proposer repose sur le lien qu'on peut faire apparaître entre la multiplication de deux entiers et celle de deux décimaux. Calculons 1,25 x 3,2. Pour cela, posons cette multiplication et à droite, une autre multiplication avec les mêmes nombres auquel on retire leur virgule. Le produit de 125 par 32 vaut 4000. Notre produit s'écrira donc avec les mêmes chiffres. Maintenant, il suffit de remarquer qu'on passe de 1,25 à 125 en multipliant par 100, et qu'on passe de 3,2 à 32 en multipliant par 10. Autrement dit, le produit 125 x 32 est 100 fois 10 fois plus grand, c'est-à-dire 1000 fois plus grand que le produit recherché. Et comme 125 x 32 vaut 4000, alors 1,25 x 3,2 est égal à 4000 divisé par 1000, c'est-à-dire 4. La deuxième technique que nous allons présenter repose sur les ordres de grandeur. Et calculons à titre d'exemple 6,25 x 20,6. Comme pour la technique précédente, posons la multiplication avec les mêmes nombres auxquels on retire leur virgule. Le produit de 625 par 206 vaut 128 750. La question à laquelle il nous faut répondre est de savoir où placer les virgules sur ce produit pour avoir le produit recherché. Utilisons pour cela les ordres de grandeur de chaque facteur. 6,25 est proche de 6. 20,6 est proche de 20. Donc le produit recherché est proche de 6 fois 20, c'est-à-dire 120. Ainsi, il devient clair que le chiffre des unités du produit recherché est le 8 et donc que 6,25 x 20,6 est égal à 128,75. Enfin, nous allons terminer avec la présentation de la multiplication arabe dont le principe repose sur le fait que si on multiplie deux chiffres des unités ensemble on obtient un chiffre des unités et éventuellement un chiffre des dizaines. Par exemple, 7 unités x 8 unités, c'est 56 unités, c'est-à-dire 5 dizaines et 6 unités. Si on multiplie un chiffre des unités et un chiffre des dizaines, on obtient un chiffre des dizaines et éventuellement un chiffre des centaines. Par exemple, 7 dizaines fois 4 unités, c'est 28 dizaines, c'est-à-dire 2 centaines et 8 dizaines. Si on multiplie deux chiffres des dizaines, on obtient un chiffre des centaines et éventuellement un chiffre des unités de mille. Par exemple, 9 dizaines fois 6 dizaines, c'est 63 centaines, c'est-à-dire 6 unités de mille et 3 centaines. Il en est ainsi pour tous les rangs des chiffres composant nos facteurs. La multiplication arabe se présente dans un tableau où chaque case est coupée en deux selon une diagonale pour laisser place aux deux chiffres issus de chaque produit. Et à titre d'exemple, calculons 20,8 x 3,8. Commençons avec le produit suivant. 8 dixièmes x 3 unités. Ça fait 24 dixièmes, c'est-à-dire 2 unités et 4 dixièmes. On continue. 0 unité x 3 unités, ça fait 0. On poursuit avec 2 dizaines, Fois 3 unités, ça fait 6 dizaines, c'est-à-dire 6 dizaines et 0 centaines. Sur la ligne du dessous, 8 dixièmes x 8 dixièmes, ça fait 64 centièmes, c'est-à-dire 6 dixièmes et 4 centièmes. Dans la case d'à côté, 0 unités x 8 dixièmes, ça fait 0. Et on termine avec 2 dizaines x 8 dixièmes qui font 16 unités, c'est-à-dire une dizaine et 6 unités. Il suffit maintenant de semer sur chaque diagonale. Dans la diagonale des centièmes, il n'y a que le 4. Dans la diagonale des dixièmes, si c'est 4, 10. Et 10 dixièmes, c'est une unité et 0 dixième, d'où la retenue qu'on a mis en haut à droite. Dans la diagonale des unités, si c'est 2, 8 et 1, 9, 9 unités donc. Dans la diagonale des dizaines, 6 et 1, 7, 7 dizaines. Et enfin, dans la dernière diagonale, il n'y a pas de centaines. Ainsi, le produit recherché est 79 unités et 4 centièmes. Concluons cette vidéo en rappelant que c'est une bonne connaissance des tables et du principe de la numération décimale de position qui permet d'être à l'aise avec les techniques de multiplication posées.